Je pense que ce n'est pas le moment euh, puisque nous sommes en période de crise sanitaire, mais euh, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait plus de fêtes en Espagne, par exemple, qu'en France. Les, les gens étaient bien plus, bien plus ouverts d'esprit. Euh, C'est quelque chose... C'est super quoi. Euh, après, j'ai vu qu'il y avait une histoire très riche en Espagne, un pays d'Europe comme comme la France, beaucoup de similitudes par rapport à la France. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que, en règle générale, en Espagne, on peut faire beaucoup de choses qu'en France on ne pourrait pas se permettre. Mais le contraire aussi, puisque y a beaucoup, beaucoup de... la loi est bien différente par rapport à celle de France et il faut se tenir quand même à carreaux, pour être sage. Alors euh, la région est très agréable à vivre, euh, elle est très très belle, il euh, y a beaucoup de choses à faire. Euh, la culture espagnole est, euh, est très bien aussi. Euh, les espagnols aussi sont très agréables. Euh, on peut facilement parler avec eux, échanger avec eux. Euh, on peut parler de, de vraiment tout avec eux. Et euh, c'est vraiment très agréable. Euh, et euh, le rythme espagnol est vraiment très différent de, du rythme français. Mais on s'y fait et, euh, et c'est pas plus mal.